kay encore une fois content d'entrer la caillou avec nouvelle vidéo ça et merci tout le monde et jusqu'à présent qui toujours été sur le canal ça et merci avec nous, même qui à peine connecté ou et n'a dit vous rester là pas aller pas sortir quand tu chaises nous pour information pour vous et bien, madame et messieurs, dans torselle, dans penye, monsieur bagailleux généreux dans torse dans peigne chef gang vite l'homme monsieur mettez en roi Tête en bas, c'est Rel sur Rel. Et bien côté, il arrivé, envahi, Caillon dame. Et il s'est tiré, nous grands 80 ans, dans tête. Il s'est tiré, grand monde, criblé en bas Nous, nous va le faire, ouais. Comment ça te yé? même si tu pouvons pas ouais l'image, et dame, nan, ou bien on a dit, et grand-mère, qui lui-même a bien lit mais la forêt est aussi l'image, comment ça te dit, vite grave, a frappé, Izo a frappé, Babé qui a frappé, Iska a frappé, et 400 mars ont le bord, canard même, grave, la plaine c'est tête chargée, mes amis, Haïti, fini. Dans ces militaires qui viennent pour entrer dans le pays, il y a un peu de monde. Et donc, il est mois pour dossier ça. Je dis, il n'y pas de question d'occupation. Et Ariel qui lui-même, déjà, eh bien, s'il y a tout contrôle avec et, donc et Blanc pour entrer dans le pays ça. Et nous, quelqu'un dominicain, nous, quelqu'un, et en paquet, un pays différent qui peut mettre ensemble, et bien... Donc pour faire comme ça, qui est même pour il y a est-ce que c'est le ministère Nous ne pouvons pas connaître, mais sauf qu'il y a un peu de monde qui est inquiété par rapport à et bien ça qui vient pour faire là, il y a un peu de monde qui dit que si blanc pour un pays, Haïti qui a délivré, le pays a eu une sécurité, et comme ça, tout le monde qui dit si blanc pour un pays, nous parlons sous occupation, et comme ça, il y a de qui que si blanc pour un blan pays, donc c'est en pile richesse nous ganyan yo mine lor nou yo mine gaz nous ganyan c'est tout, tout ça nous pral perdre parce que l'eau papi penser blanc à porté aller tout ça nous ganyan Eh bien mesdames et messieurs nous pas invité moi gagne détail booster john fâché booster john dédoublé sous canada sous autorité canadienne yow, qui au même a manigancer là pour ça Ariel lui même lui fait était connecté n'a tout même oh, bad bon et bad bon les oh. amis, oui, c'est chambres là ça, ça. Oui. ça. Oui. Oui, Attention, attention. Oui. Hein? Okay. Oh wow, Oh Oh Pas bien là Ok. C'est la même idée. C'est on va un bon Oui, faire... le C'est fini. le faut le Non, Oui. Vous ça Vous Vous et nous Voilà. maintenant ces richesses nous you boy. Et bien, de quelle façon qui Haïti était capable de sortir de hier Et très longtemps, nous-mêmes, en tant que Haïtien, nous nous vivre, mais nous avons toujours accepté ça. Qui est au nous. Et bien, tout le pays a été tourné dos parce qu'il a été constaté, après, le représentant de la Russie a été parlé, et aussi, il un autre président qui a parlé, qui a expliqué toute situation de votre pays, qui a été problème pays. Hein. Et je dis, maintenant, nous constater que deux pays qui voulaient prendre des décisions, et encore, c'est un pays. Un pays qui voulait accepter pour que Ariel rété, parce que c'est là, c'est là que ça sorti, pour être capable d'assassiner, assassiner le président Jovenel Moïse. Pays ça, nous connaissons qu'il les États-Unis. Et Justin Trudeau, comme Timoun, qui n'est pas capable de prendre des décisions, même si avec tout l'autre pays, il est obligé d'adhérer et accepter en bas décision internationale. Je dis à nous population ici voilà, nous demandons -nou, en aurait été recollé parce que là, avant tout, nous nous inviter, avant tout, mais avant tout, mesdames, messieurs. Écoutez bien, musique ça, qui ça qui dit? Moi, nous pour un petit temps pour nous croire, pour nous couter vraiment exactement qui ça, musique la dit. Parce que là, nous l'en bataille, nous m'a de la population haïtienne. Ça rap fait là, pas un peu aucun pays qui accepte pour que corps étranger, et bien, place en Haïti. Pas un grand pays qui accepte ça. Est-ce que nous mêmes peu pas nous acceptons? le Moi, quoi que non. Moi, pas accepter le Moi, quoi que ou même tout qui comprend la réalité, avec surtout nous connaissons que le président Jovenel Moïse demande aide l'international. Balil jusqu'à ce que c'est eux-mêmes qui mettent eux assassinés. Moi, quoi que je dis là, nous ne pouvons pas adhérer et accepter pour nous d'accord, et eh bien, une direction étrangère, et eh bien, sous surtout, le président qui nomme, le premier ministre, qui nomme avec un petit tweet de l'international, et eh bien, qui nomme avec un petit tweet de Madame Laline, je dis à tous, nous sortons en pile tout. Il eh? faut que nous bâtions nous ça tout. Nous-mêmes, nous gagnons premier prix, là, et nous ne pouvons pas bâtir nous, nous-mêmes, nous-mêmes, nous nous nous le premier prix. La zombie. Yo zombie fie, nous zombies fier nous pour nous accepter pour nous être étranger qu'après des décision pour payer nous. Nous même tout oui. Parce que plus gros problème c'est nous le problème Le Plus gros problème pays d'Haïti, c'est nous même oui. si ça sommes que, que Canada dit, États-Unis dit. C'est parce que nous même nous d'accord oui. Et c'est là que nous même nous pas montrer que nous pas d'accord. Jodian, même l'équipe, décide pour ta dit qu'on est pour le rentrer. Nous toujours dit nous pas d'accord, et c'est pour ça que nous pour nous dire nou, d'accord. Nous, même tout, que le plus gros problème, c'est nous les Haïtiens. Si vous ne pas rentrer vous ne pouvez pas rentrer la vous ne pouvez pas rentrer détruit moun ne sont pas supposés accepter pou, pou moun pour que les gens viennent des C'est pour ça que nous disons, la population haïtienne, la bataille de la population, c'est la bataille de Paulier, c'est la bataille Pam. Parce que, si nous sommes capables de demander, qui de Trudeau, Le président qui est bon Le premier ministre qui est bon Canada. Qui s'a que Joe Biden premier ministre qui bon est états unis Mais comment que pour yon même pour yon ta dit yon pral venir en de la caille nou. Et c'est là montre nous côté que nous toujours ap dit, nous même surtout les pasteurs qui mou mis en pile, nous même les pasteurs qui ap dit, oh, nous parlons politique, c'est plus gros erreur que nous faisons. Nous parlons politique, c'est plus gros problème, c'est plus gros dossier, c'est plus gros erreur que nous faisons en de pays d'Haïti parce que c'est la politique qui détruit nous. C'est nous qui nous placer dans la tête soi-disant Haïti n'est pas politique. Mais c'est nous-mêmes qui pas d'accord pour nous goumer avec nous qui fait nous jeunes, jouer nos pays comme ça. Vous les pasteurs, les pasteurs. C'est nous-mêmes qui fait ça. Nous disons nous excluons, mais nous prions, bon Dieu. Uh ok, bon Dieu, nous prié pour Haïti, mais nous ne pouvons pas toucher Bobo. Pendant que nous sommes malades, nous parlons directement. L'hôpital pour, pour, pour nous nous, une pilule, une médicaments qui sont capables de guérir les malades. Là. Pendant que en Haïti, nous disons, nous parlons de politique. Nous avons des peuples à prier, bon Dieu. Nous quittons les politique, soit disant qui paraît tête comme des politiciens. Ils ont même détruit de. nous. nous. Regardez comment ils font nous paraître à l'échelle internationale. Vous, les pasteurs, je dis à la... nous des gens qui prennent au sérieux. Pourquoi Ok, Qui paye qui prend au sérieux Nous ne pas qui pays qui prennent au sérieux. pas de pays qui prennent au sérieux. Peut-être ou vous-même devez dire, oh non, moi-même, moi, vous respecté. c'est la tête mais c'est nous-mêmes qui craquons les têtes pour nous parce que nous puissions nous exclure, nous parler en politique. Mais qui est capable de tuer le pays Qui est capable de faire courir qui est le pays Qui est capable de tuer le monde du pays Qui est capable de tuer ma parole Qui est capable de mener les examens du pays Les politiciens. Ils font nous pairs la politique. Mais nous-mêmes, nous avons nous prié pour, non, pour changer pays qu que Dieu change le pays. Nous ne pouvons pas comment nous-mêmes, nous ignorants, n'a prié pour que Dieu sauve le pays. Pendant que c'est les politiciens qui ont tué le pays. Comment des bandits, des voleurs, c'est un capture, mais on moi prier bon Dieu l'autre côté, on m'a demandé de prier bon Dieu l'autre côté pour aider le pays, parce que le vrai problème du pays est la figure, on peut toucher. Je ne peut pas le toucher. On parler avec nos pasteurs. Nous ne pouvons pas être menti pour nous. Nous ne pouvons pas être menti pour nous. Nous ne pouvons pas être menti contre nous. Je, je, je dis à la politique pays d'Haïti, il concerne tout le monde. Il concerne les pasteurs. Nous n'avons pas besoin de connaître les prêtres, les vodouisants quel si que soit tu situation. Moun que vous avez, autre conseil haïtien, concerne nos problèmes pays Il hein. faut que nous change faut que nous capable capables mettre tête nous ensemble pour nous dire non. En nous allant vrai bobo, en nous allant vrai malin, en nous allant vrai médicament médicaments. Je dis, nous allons de la population haïtienne, nous allons des de pasteurs. Mais amis pour voir les pasteurs qui sont dans le pays étranger? Mais pasteur, ça nous, nous, nous, nous, nous, messieurs. Kounia, là, c'est moment pour nous, tout à mettre l'association, pasteur, de côté, pour nous dire non pour nous camper aux États-Unis, pour nous faire une association des pasteurs, pour nous convoquer Joe Biden. pas oublier qui pouvoir que nous gagner Les pasteurs à l'étranger. Jodhia, là, au Canada, c'est pas nous-mêmes qui sommes... Avec Miko qui t'a supposé faire bataille là seulement, non Le pasteur d'aujourd'hui, nous t'a supposé faire une réunion des pasteurs pour nous river. Non, pour le figuier, juste juste Trudeau, pour nous dire non. Jodhia, en 2022, nous ne pouvons pas prendre encore. Même là, dis, nous, c'est bon, occupation liée. Menez, menez, menez là, mais en don pays, ça Mener Menez là, en don pays, ça liée. Jodi, à moi, quoi, qu'il est nécessaire, maintenant, avec tout pays qui te mette avec équipe Joe Biden, équipe le Canada et la France, même la France, retire tête li. Il dit, ça, Dieu doit passer à moi, même papa, le gourmet encore, parce que compte ça, m'te déjà prendre, mais les Haïtiens. Jodi, à mesdames, messieurs, m'a demandé, nous, frères. M'a demandé, nous. Donc, pression, Mette là. Yon pression que yon kone yon pas capable. les Joe Biden, le premier ministre Justin Trudeau, yon kone que décision yon propre yon kon Haïti n'y pas capable. Ni pas légal, ni pas normal. Et c'est peut-être ça que yon gen vote l'autre pays. Parce que tout l'autre pays yon, yon gen vote yon, parce que yon dit non, messieurs, ça nous va le faire pas bon. Mais, Canada, États-Unis, richesse yon, c'est Haïti yon sorti. Richesse pays yon, mais yon. Mais maintenant, ou même qui connaît la réalité, qui kwèään, réalité moi, est la réalité, moi je crois que c'est le meilleur moment pour nous mettre tête ensemble, pour nous dire Canada ouais échoué. Canada, je dis, on est capable de dire, non, mais monsieur, pas pays, pour supposé comme il y avait accord avec Haïti dans moment ça. il faut que Canada t'a sanctionné pendant 5 ans. Avant, pour t'avoir tout réussi à sous table faut que États-Unis ta sanctionné pendant 10 ans. C'est trop longtemps, vagabond ça va y aller. de vont nous détruire. Il faut que le gouvernement du Canada... L'ambassade du Canada t'a sanctionné pendant 5 ans. C'est Mouche qui peut en dans l'ambassade là. La. C'est Mouche. Pour qui ça Parce que ça, y non. nous. n'est pas normal, il faut que tu aies payé pour lui. Ça, y non. nous. n'est pas normal, il faut que tu payé pour lui. On connaît 7. Oui, Maïso. Je connais 7. So. Il y a plus de monde qui a dit. Il y a de qui doit dire, ah, mais non, mais bon, ça, bon, ou au Canada, ou à pas parler Canada mal comme ça. Non. Moi-même, je ne peux pas accepter que les gens violer un somme, viennent violer une maman devant. Ou violer un somme devant, ou violer maman devant, ou violer petit, moi, je vais Pour ne pas jamais faire ça dans encore, je vais les limiter. J'ai il y a plus de monde qui doit dire, bon, pour qui ça que je chite au Canada, et puis je pas parler comme ça. Parce que je ne pas peur. Parce que ma bataille pour un pays. Ma bataille pour payer la caille, bon. Canada, pas maman, ni pas papa, papa. Canada, sont bel mère représentés pour moi. Ils ont beau père, beau père, pas maman, beau père, pas papa. Vous venez de comprendre ça. Canada met des pays la 5 ans. Etats-Unis mette des pays en 5 ans. Et c'est peut-être ça que ma petite population haïtienne le plus souvent. Nous avons des tickets, là, mais nous, nous préférez que filles, maman, nous faisons des tickets pour nous garder des tickets là. Nous préférons que vous fils papa nous la nous pour nous garder ticat là. Nous préférons que vous fils et maman nous, papa nous, pour nous garder ticat là. Je dis que nous capable pouvons pas passer ticat là de côté. Nous n'avons pas besoin qu'on connaître rien de ticat là pour nous sauver. Eh bien, la caille nous. Jodien, là ça même, là je dis, c'est ça que moi-même, moi, c'est dans l'autre Haïti. Moi, je pas, besoin ne connaître. pas, c'est pas moi-même qui te paye billet d'avion pour me rentrer dans le Canada. Je dis à chaque nous la perle des Antilles. Si nous ne pouvons pas des vagabonds au Canada, des vagabonds aux États-Unis, nous ne pouvons pas gagner des modes d'accord pour nous mettre les pieds sous nous en kon Haïti. Je dis à nous combien haïtiens qui bottent comme pays qui rentrer dans le Canada, pendant que nous y a que pays d'Haïti, c'est de la corruption, ça a fait la force de justice. Je ne vais pas ça. Je ne vais pas ça. Nous parlons combien de monde qui a acheté Gokai 4 millions, 7 millions de dollars dans le Canada. Mais le Canada, par exemple, dit avec vous. Je dis, ce n'est pas le choix pour me venir Canada. Ce n'est pas le choix pour me lever au Canada. Ce n'est pas le choix pour décision lever décision. Je Ce n'est pas la pays pour me venir au Canada. Je vais tout le droit pour me parler avec le Canada. Je vais tout le droit pour me parler avec le Premier ministre du Canada. Je vais tout droit pour me parler au profit du pays pour respecter le pays. Ce n'est pas moi qui m'a les têtes au Canada. Je ne vais pas passer mes moi-même, moi suis un coureur qui est payé pour venir au Canada. Je moi que je suis tout droit, toute légitimité pour me trapper, pour me dire Canada. Et ça, qui un coureur qui est payé, il ne doit pas parler. Moi-même, moi suis tout droit pour me parler parce que je suis venu au Canada. Je suis venu au Canada. Mais pas moi, je décision ça. décision. Je dis que je suis qui est capable de mettre la tête au décoté. Faut que un coureur qui est capable de mettre visa au décoté. Faut que un coureur qui est capable de mettre le passeport au décoté. Faut que un coureur qui est capable de mettre la citoyenneté au décoté pour parler des pays. Je dis à Canada échoué, faut dire que Canada li échoué. Moi, je mieux placé pour me parler dans place quittait ki ceux qui Haïti, qui vient au Canada, qui des papiers dans le Canada. Moi, je mieux placé moi-même. Je dis à tout monde qui doit penser que oui, oh, on va vivre dans le Canada. Je ne vais pas dans le Canada. Et moi-même, je ne vais Si moi-même, personnellement, je suis Haïti, je suis pire que Guy Philippe. Nous avons pire de ce qui est Est-ce que nous peut-être qui nous a dit Ariel Henry? Pas de leader. Pas de leader qui peut marcher pour qui pour prendre Ariel Henry. Nous garantissons. Pas de leader en Haïti qui peut camper pour dire on nous fait une vraie bataille. Et juste ça seulement, oui. Si Haïti est un leader, ne qui avec Ariel Henry pas Haïti encore? Ariel pas Haïti encore? Si Haïti est un leader, ce sont plus de gens qui campaient, qui ont pris des papiers, qui sont dans la rue, qui ont Oh, C'est comme si aujourd'hui il y a bataille, mais vous avez un papier blanche. Nous abandonnés, nous abandonnés, nous abandonnés, nous abandonnés. Oui, nous abandonnés. C'est ça y a, a fait là, au moment. C'est si la bataille pendant une semaine. Nous connaissons que Ariel Henry par légitimité, c'est un tweet qui mettait. Nous ne disons pas adhérer là-dedans. Je dis à la qui ça pour nous faire. Je dis à la manifestation nous pour nous faire. C'est réunion pour nous faire, pour nous camper. Pour nous dire ces derniers jours, Ariel Henry en deux pays d'Haïti. De C'est marché tout côté que nous connaissons pour dire ceci à eux. Voilà les gens le qui dans la rue. Voilà les gens qui sont dans la rue. Je dis pour nous garder Ariel Henry pour le signer encore, pour qu'elle en dans pays encore. Mais nous-mêmes, nous avons couru de Ariel Henry pour l'aller. Comment nous fait qu'on aller? Comment nous fait qu'on l'aille Et pas de bataille pays n'a fait. Et pas de temps même dit? Moui regrette de ce que je suis rentré au Canada. L'homme en Haïti a fait tout retirer. Comme il y a eu mandat de l'homme pour que tout suis faut que je tout retiré. Ou bien mourir sous bataille. moui. moi mourir sous la conviction de changement pays. Ou bien Ariel Henry retire la bataille. Bataille pas faite encore dans le petit papier encore. Bataille pas faite dans le petit papier encore. Je veux dire que je de monde comme si qui dit. Je pile un peu de monde qui dit que je suis un peu de M'te en Haïti avec le confrère, t'es là. N'aigui fait marquer qui a fait grimace, et me toujours dit. N'aigui a toujours dit ça. N'aigui a fait marquer qui a fait grimace, oh, pour ça, mais yo me demanda d'ailleurs, Mais non m'a dit, m'a dit, eh, pas eh, bah, rien, hein, mon cher. Zambi m'te yon capable témoigner, Avec direction qui m'te yon. L'aigui a dit, oh, oui, mais yo me d'ailleurs, de yon. M'a dit, ça, pas rien. Ça n'a pas rien. Si ça, rien. Tout le monde n'a pas dormi moi, même moi coucher, manger, Parce que je connais connais pas rien. Parce que je ne peux pas pas Je Je ne pas Je pas Je ne Je ne Je Gon boom en Haïti. gon boom en Haïti. Yo mette mandat, m'a gout kène problème. Mais, sa pral chou, bagay la pap même j'en Bagay la pap même j'en Et moi même mouy te dire. dis c'est peut-être ça. C'est peut-être ça mouy mouy mw te dire à Poupil Assoisien. ti ke kekase en Haïti. Parce que si je en, en Haïti, mesdames, messieurs, la conférence André Michel Bay. Si je en, en Haïti encore, André Michel, point d'interrogation. C'est parce que Haïti, pas de leader.